C'est dingue, non? faut en avoir le cœur net. Je me suis toujours posé des questions à propos de Buffet Froid. Je me suis toujours demandé comment j'avais pu, euh, surtout l'écrire, parce que le tourner c'était facile, mais l'écrire. C'est une chose mystérieuse, parce que, euh, d'abord, c'est le scénario que j'ai écrit le plus rapidement. Je crois que je l'ai écrit en, en deux semaines. Donc, c'est par, parti comme une, comme une équation parfaite. C'est-à-dire qu'on décortique le truc et à la fin, on a le résultat. Et, et, et c'était un scénario euh, comme, comme dicté par l'au-delà. Quand je vois des, des extraits du film, je, je me dis, mais oui, c'est moi qui ai fait ça, mais euh, j'ai l'impression que c'est un autre, quand même. Ça sent le tabac. Et quand ça commence à sentir le tabac, ça veut dire que ça va bientôt sentir le roussi. J'aime pas beaucoup ça. Disons que c'est un aspect de ma personnalité qu il, y a, il y a le metteur en scène du valseuse et puis il y a celui de Buffet Froid. C'est deux mecs différents. Enfin, ils se connaissent, hein, ils, se, ils se renseignent l'un sur l'autre, mais, mais c'est vraiment deux, euh, deux directions. Chef J'écoute Nous tenons un suspect Vous m'avez sans à coup de dans le cul c'est beaucoup Gérard Depardieu qui a été la muse de ce film. Parce que, euh, évidemment, je pensais à lui tout de suite. Je pensais à Gérard disant euh, ben, Mon couteau, je l'ai à la main, je vous le mets dans le ventre. Et puis voilà, c'était aussi simple que ça. Quel effet ça vous fait Bah rien, je suis en train de mourir, c'est bon. C'est une espèce de ton-là qui, euh, qui n'était possible qu'avec un acteur comme Gérard. Le couteau sort de la poche, clic, la lame jaillit. Ça y est, le ventre est percé, un kidam qui s'écroule, personne ne s'arrête. C'est un homme qui, euh, qui est capable de faire des choses comme ça. Enfin, il ne va pas planter un couteau dans un ventre, mais il a cette espèce de déraison euh, et il le, il le fait très bien passer au cinéma. Donc il y a eu un espèce de petit croquis, c'est un croquis d'acteur en fait, un peu. Hein. Qu'est-ce que c'est un, un kidam Un anonyme, un mec sans importance, dont la mort dérangera personne un assassin jamais... qui dit assassin qui dit flic, évidemment, donc c'était mon père, et un autre assassin, le troisième, qui, euh, plus tard, a été joué par Carmé. Donc c'était euh... très peu de place pour les femmes, évidemment, puisqu'on les tue tout de suite, euh, assez rapidement, ouais. pour qu'elles ne nuisent pas à la progression du récit. Chef J écoute, Nous avons une femme étranglée, au cinquième Laissez tomber, elle est avec nous il n'y a pas d'histoire de progression dramatique et de structure, il n'y a rien de tout ça. Il y a qu'on écrit pour le plaisir, et quand on a l'idée de départ, eh ben avec un petit effort on a la suite. Pas, je veux dire, si le départ est, est, est passionnant, eh, le reste n'est qu'une enquête sur la première scène. Pourquoi j'ai écrit cette première scène ben Parce que voilà, alors on explique, ça fait une heure et demie de cinéma derrière. Tenez, je vous en fais cadeau, prenez-le. Mais j'en veux pas. Mais si, prenez-le, c'est un bon couteau, faites-moi plaisir. Mais j'ai pas besoin de couteau. Mais moi non plus, si je le garde, je sens je vais faire une connerie. Mais je m'en fous de votre couteau, je le mets là, voilà. Je le connais pas. C'est-à-dire que tout d'un coup, on, on, on part dans des directions inconnues, on se retrouve dans des... On déchire beaucoup, on met à la poubelle beaucoup de choses. Dès que ça devient raisonnable, on met à la poubelle. Mais on garde tout ce qui est timbré. Vous êtes pas un peu surmené en ce moment Ça risque pas, je suis chômeur. Vous avez bien de la veine. Croyez pas ça Rien de plus crevant que de se tourner les pouces. Parce que vous croyez peut-être que le travail repose Ça dépend du travail. Mais le mien, il m'emmerde, il m'abrutit. Le soir, je m'endors devant ma télé comme un paquet. Et ben moi, j'ose même plus m'endormir, parce que quand je dors, je fais des cauchemars des cauchemars épouvantables. Mmh. Quel genre de cauchemar Je rêve que je suis poursuivi par la police. Je faisais un cauchemar, c'est exact. Euh... Pendant très longtemps, à un certain âge, enfin entre 30 et... Enfin, vers la trentaine, 30-35 ans, je, je faisais le cauchemar suivant. Euh, je rêvais que j'étais poursuivi par la police. Et alors, je, je... je me réveillais toujours au moment où ils allaient m'attraper. Mais je n'ai jamais su pourquoi. J'étais un criminel, j'avais fait quelque chose de très moche. Mais ce n'était pas dans le rêve, mon, mon crime n'était pas dans le rêve. Il y avait seulement la poursuite et une peur épouvantable d'être coffré, quoi. la peur d'aller en tôle. Si jamais vous m'entendez hurler dans la nuit, ne vous effrayez pas. Il m'arrive d'avoir des cauchemars. Ah bon Moi aussi. Oh. Ah. Et ça, je l'ai... Peut-être que ça m'a... Je m'en suis servi déma... peut-être pour le démarrage de Buffet et Froid. Enfin, je l'ai dit beaucoup à la presse, mais la... il faut bien dire quelque chose aux journalistes. Hein. Donc ça m'a paru amusant, mais c'est un peu vrai, c'est un peu vrai. J'ai quand même pas épousé un assassin. Parfois, il vaut mieux épouser un assassin que rien du tout. Parce que que as déjà remarqué le nombre de gens qui, dans le métro, ont des têtes à se faire assassiner non mmh. C'est fou, ce qu'il y en a. Le seul problème, c'est de trouver le pognon. J'ai tapé à pas mal de portes. Encore vous À cette époque-là, j'étais connu, j'avais déjà fait les valseuses, préparé vos mouchoirs, donc je pouvais aller voir n'importe qui. Et donc je donnais mon scénario qui était totalement écrit et assez marrant à lire, et je le donnais à différents producteurs, et tous me disaient, en gros, la réaction, c'était Bertrand, vraiment, il faut que je vous parle, on est amis, mais vous avez vraiment trop de talent, ne faites pas ça. Je vous présente l'assassin de ma femme. Très heureux. Il y en avait d'autres qui me disaient, il faut vous reposer, partir, vous aérer un peu, aller à la campagne ou à la mer, et vous allez voir, tout va se remettre en place. L'idée, toujours, c'était, il fallait sauver mon talent de, de cette espèce de faux pas énorme que j'allais commettre. Écoutez, chef, mes camarades et moi, depuis quelque temps, on se fait du souci à votre sujet. On vous trouve euh, taciturne, le... sans enthousiasme, et ça nous inquiète. On se demande si vous n'êtes pas en train de nous préparer un petit break. Et le seul qui a rigolé en lisant le scénario, c'est Alain Sardes qui m'a dit tout de suite euh, C'est énorme, comme il dit toujours, c'était énorme. Attends Attends Bon pas mort Mort vendu ou vendra chèrement sa peau, et les fantômes n'ont qu'à bien se tenir Allez viens, tu déconnes complètement Mais j'ai pas fini Allez viens Viens Le financement s'est déclenché après que j'ai eu l'Oscar, parce que j'ai eu l'Oscar pour préparer vos mouchoirs, longtemps après la sortie du film, parce qu'il a fallu qu'il sorte aux états unis puis qu'il soit nommé, qu'il soit en compétition, etc. Donc c'était deux ans après, je crois, et... Euh... Je suis parti à Los Angeles pour, euh, pour aller chercher cette hypothétique statuette. Et quand je suis revenu, j'ai dit à mon producteur Alain Sarde, parce qu'on avait eu d'autres projets entre-temps, je lui ai dit, écoute, on fait on fait, fait froid, quoi c'est tout. Il m'a dit, bah oui, t'as raison, j'avais l'Oscar. Donc j ça, ça tient à peu de choses. Hein. C ça lui a donné le courage de, de faire ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire de, de braquer, il a braqué des gens. Je vous dérange, à qui est mon nom ne vous dira rien. Par contre, j'ai à vous parler de quelque chose qui vous dira quelque chose. Il n'y avait absolument rien de prévu, d'organisé. Il n'y a qu'une chose qui est, qui est faite au moment où le tournage commence, c'est le scénario. Mais le reste, les costumes, on les choisit le vendredi soir pour tourner le lundi. Euh, les, tout ça, il y a les décors, on les, on les trouve évidemment. Avant, on construit un studio. Là, il y avait du studio dans Buffet froid. Mais euh, rien n'est prévu. Moi, je ne prévois rien quand je tourne. Il n'y a jamais de découpage préétabli, il n'y a jamais de position de caméra, il n'y a jamais de dessin, il n'y a jamais rien. Messieurs, un verre de vin Bien volontiers. Tourner des, des, des scènes comme il y a dans Buffet froid, ce n'est pas difficile. On a trois grands acteurs, on les met un décor qui est bien, et on trouve tout de suite comment le filmer, c'est pas... C'était pas un film où il y avait des problèmes d'acteurs. Non, ce qui s'est passé, c'est que la, la, la scène, oui, j'avais oublié ce petit détail qui est, qui est quand même assez important, c'est que la scène d'ouverture du film, que les gens connaissent avec Michel Serrault, a été tournée avec un autre acteur. C'est-à-dire qu'au départ, je ne pensais pas du tout à Michel Serrault, je pensais à un acteur beaucoup moins connu et j'avais engagé un, un ami qui s'appelait Jacques Crispal. Ben voilà un couteau dans le ventre !» Et on a, tourné la, on a commencé à tourner la scène de paradis au Jacques Crispal, qui correspondait parfaitement au personnage. et. Et ça n'a pas fonctionné, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu à la fin de la journée de tournage qu'on que, que on avait eu du mal est ce qu'on voyait en projection ne nous plaisait pas, etc. Donc on a décidé de laisser de côté la scène, de ne pas la terminer et de voir en fin de tournage ce qu'on allait faire. Et pendant le tournage, un jour, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qui a eu l'idée, si c'est moi ou si c'est le producteur, en tout cas l'idée de prendre Michel Serrault, de proposer à Michel Serrault le rôle est venue et on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on risque rien, on va lui faire lire et Michel a dit tout de suite oui. Vous souffrez Bizarrement, non Mais je ne me sens pas dans mon assiette. Quel effet ça fait Un peu comme un, un lavabo qui se vide. C'est vrai que fort de cette expérience, je me suis aperçu que... il valait mieux que mes dialogues soient joués par... Un... que mes scènes soient jouées par des fous furieux, des monstres sacrés, qui peuvent faire avaler n'importe quoi aux spectateurs plutôt que par des acteurs de grande qualité, mais qui restent quand même euh, relativement réalistes. Et ça, je peux. Mais alors le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir tout le temps les, les monstres, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Merde, il y a de la musique. Le... J'ai horreur de ça, surtout les cordes. Barrons-nous, ça sent mauvais. Il n'y a absolument aucun truc personnel dans « Buffet froid ». Ce n'est pas du tout personnel. Parce que, par exemple, on parle de la musique, mais moi j'adore la musique. Donc euh, c'est un attentat euh, contre quelque chose que j'aime. Brahms, vous aimez Pas du tout. Je faisais un film sur l'assassinat. Donc il euh, y a un moment, je me suis dit, faut il faut qu'il y ait un assassinat culturel. C'est-à-dire qu'on peut tuer avec la culture aussi. Et donc, euh, cette idée que la musique peut euh, vraiment foutre le moral à zéro et être détestée par les gens m'a plu. Et, et alors, pourquoi pas faire des, des musiciens euh, qui vont être presque assassins quoi. Non. non. Je savais que vous aimiez la musique de chambre. Fermez les yeux et écoutez. Non Oh, la musique un, un type qui joue du violoncelle devant un plumard dans lequel il y a un malade, euh, il joue du violoncelle et son, son archer peut très vite devenir un, une arme. Quoi. Il peut envoyer le... Bon, non, hein, on, est, est, on est très près du, de l'arc. Il ne faut pas le faire, mais simplement l'avoir à l'esprit. C'est que le, le film est intéressant. C'est froid partout, quoi. Même le meurtrier est froid. Il tue froidement, il ne transpire pas, le meurtrier. Il tue froidement, il range son flingue, et puis, et puis on passe à autre chose. Quel est le prochain C'est. Ça, c'est une. C'est évidemment une. une... C'est une forme d'humour qui, qui ne plaît pas à tout le monde. Moi, qui me fait beaucoup rire, oui. C'est. Euh... C'est quand même merveilleux de tuer des gens au cinéma, quoi. C'est quand même. Euh... Je me souviens avoir tué Marielle dans les acteurs avec une balle en, entre les deux yeux, là. C'était merveilleux qu'elle avait peur. <rire> C'est merveilleux, ça. Mais dis-donc, toi, à propos, qu'est-ce qu'il y a Il paraît que ton appartement va bientôt être vacant. Pourquoi Parce que toi aussi, t'es une salope. Tu m'as laissé tomber comme une vieille merde. Je vais te rayer de mon carnet d'adresse. Vous feriez pas ça. Je vais me gêner. Je viens de buter ça, musicien Je vais vraiment me gratter pour un chômeur Déjà, la musique qui tue, c'est assez marrant, mais de, de penser à des gens qui haïssent la campagne, qui détestent les oiseaux et qui préfèrent le béton, c'est quand même, bon, évidemment très marrant, surtout quand c'est trois acteurs comme ça, qui sont... Bon, c'est tout, ça va pas plus loin que ça, c'est du mauvais esprit à l'état brut, euh, très français, ça aussi, le côté râleur, le côté jamais content. On est à la campagne, c'est moche, il va pleuvoir. Il ne pleut pas, mais il va pleuvoir. Et tout comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont ces oiseaux à chanter Ils ne peuvent pas fermer leur gueule. On préfère les voitures. Ça, c'est le râleur français type. C'est pas nous qui sommes chiants. C'est la nature qui est chiante. Je m'en m'emmerde, moi. J'en ai marre de la verdure. Tout est vert. Si seulement la cheminée tirait correctement, on pourrait faire un bon feu. Pour s'enfumer comme hier soir. Il y avait du vent, mon cul, le vent. C'est une cheminée à la con pour un final. À un moment, je me suis demandé ce que j'étais en train d'écrire et pourquoi. Ça, ça c'était <coughs> souvent pensé à un travail mathématique où où, euh, où on trouve les solutions à chaque changement de scène. On sait tout de suite ce qu'on va faire. C'est évident. C'est évident qu'un un inspecteur de police va libérer les coupables pour protéger les innocents. Tout ça, bon. Tout ça, et, et, et, à du où on prend, c'est un truc, hein, dont on retourne tous les, po les postulats. Euh, bon ben, on, on ne peut le faire qu'une fois, je ne l'ai fait qu'une fois, ça. C'est une expérience que, que bien sûr, j'ai. Je suis toujours tenté de retrouver ça, parce que c'est très amusant à faire, mais je ne suis jamais arrivé. Bonne journée. La routine. Beaucoup de meurtres en ce moment ça marche pas mal. Et vous arrêtez les coupables Non, le moins possible. Un coupable est beaucoup moins dangereux liberté en liberté qu'en prison. Pourquoi bah, Parce qu'en prison, ils contamine les innocents. C'est vrai que j'ai des personnages qui sont euh, des, un peu des paumés, des des, des des boiteux, des des migleux de, de l'esprit, quoi. Des, ils sont, ce qui les caractérise, c'est qu'ils sont quand même tous très cons, la plupart du temps, et que dans cette connerie, il y a des lueurs d'intelligence fulgurante. Alors bon, euh, c'est comme un diamant dans leur ruisseau euh, dans la boue. On voit le diamant, même s'il est tout petit. Donc, ce qui est joli, c'est de voir, de voir des imbéciles qui, tout d'un coup, décrètent un truc très important sur l'avenir de l'humanité ou n'importe quoi. Ça, c'est merveilleux. On va le larguer dans un terrain vague. Qu'est-ce que vous en pensez ça serait dommage de ne pas profiter des avantages de la banlieue. Ben, les femmes, elles sont aussi barjots. Elles sont moins barjots que les hommes dans mes films. Sauf les derniers, mais euh, elles ont euh, souvent un rôle qui est un rôle de, de... Ce sont les personnes les plus mûres dans mes films, souvent les femmes. Les femmes sont plus... Évidemment, puisque la plupart de mes films sont vus par les hommes, donc ils se heurtent aux femmes et ils comprennent rien aux femmes. Bonsoir madame, police, votre mari vient d'être assassiné, juste en dessous, dans votre parking. Je vous attendais, je suis prête. Ma valise est prête. Tenez-moi deux minutes pour couper les compteurs et je vous suis. Pour aller où Ah, ça c'est vous qui allez me la prendre. Mon mari m'a dit, il me descendent et il monte. Ne les fais pas attendre, sois prête. Alors voilà, je suis prête. Je me suis amusé énormément du de la position de macho, parce que je trouve ça, c'est une des positions les plus bêtes qui soit. Et ça m'a ça amusé, par exemple, dans les valseuses, d'avoir des types qui. Ces deux hommes, là, ces deux garçons qui. qui couraient la France entière pour trouver un cul. C'était quand même. Euh, je trouvais ça. Euh, c'est merveilleux. C'était. Bon, c'est des crétins absolus, quoi. Tu m'aimes Oui. Je ne t'ai pas déçu. Non. « Je n'ai pas trop crié ?»« Oh non, non. »« En tout cas, tu m'as fait faire un beau voyage. »« Où ça ?»« Dans tes bras, mon amour. »« Ah, d'accord. » Et puis, ce qui est tout de même réconfortant, c'est qu'ils meurent tous. C'est qu'à la fin, il ne reste, il reste plus personne. C'est formidable, quand même. Il reste que la mort. « Qu'est-ce que vous lui vouliez ?»« à Alphonse Tram. »« C'était simplement pour le tuer. » Ah, oh, bon Fallait le dire. C'est lui. La fin de buffet froid me paraît évidente, me paraît tout à fait bonne. C'est-à-dire que c'est une fin morale, évidemment, mais dans un film comme ça, il fallait. Euh, L'assassin, euh, aux multiples crimes euh, à rendez-vous avec la mort, qui sort un revolver et qui le tue, c'est très bon, aussi. N'importe quel élève de 4 trouve ça, hein, dans une rédaction. Merci, les gars. Bref, fait gagner du temps. Je vais pouvoir prendre mon train de 6 heures. Ne remercie pas trop vite. Pourquoi Parce qu'on s'est foutu de ta gueule. C'était pas lui Non. J'ai des souvenirs, évidemment, comme par exemple, le tournage de La fin sur le lac était une chose extraordinaire. Surtout parce que mon père, qui jouait le rôle de, de l'inspecteur Morvandio, héros de la résistance, était un, était un homme qui, avait, qui était aquaphobe, c'est-à-dire ne, ne non seulement il ne savait pas nager, mais il pouvait couler à pic, dans une eau à 2 degrés, 3 degrés. Donc, euh, c'est vrai que sur le moment au tournage, quand, je, quand mon père est parti dans la barque avec Depardieu, qui avait, qui, qui avait peu dormi dans la nuit et qui était un peu agité, c'était une barque assez fragile. Les deux mecs faisaient quand même un certain poids, et si l'un bougeait, tout le monde allait à l'eau, à, à la flotte. Et là, je me suis dit, euh, c'est quand même bizarre de vouloir tuer son père quoi, par noyade alors qu'il est euh, aquaphobe. Et je pense que mon père était aussi fou que moi et que tous les deux, on n'avait qu'un truc en tête, c'est faire un film. Quoi. Ça, je l'ai hérité de lui, c'est-à-dire il m'a enseigné ça, c'est-à-dire que quand le, le travail commence, plus rien n'existe. On peut mourir, on peut sauter du sixième étage, euh, on peut faire n'importe quoi... Euh, et lui, il faisait des choses comme ça. Fais pas le con, sais pas nager Tu sais pas nager Mais non T'aurais jamais dû me dire ça. Pourquoi Parce que je vais te pousser. Mais, Mais non Mais si. Voilà une bonne chose de faite. On commence à y voir plus clair. Et Ce qui est amusant, c'est quand j'étais gosse, euh à une certaine époque, on allait en vacances avec mes parents dans un, dans un endroit, dans le Jura, où il y a un lac absolument sublime, et je partais le matin à la pêche avec mon père. On se faisait des journées de pêche, comme ça. Et ben, je l'ai jamais poussé. Autant, il ne déjà pas nager. Ah non, merde. Ça ne va pas recommencer. Il y en a marre des flingues, il y en a marre des cauchemars. J'aimerais bien vivre un petit peu normalement, moi. Cinq minutes Alors, par maintenant, on parle d'un film culte. Moi, ça me fait rigoler, parce que parce que ça a été quand même un film euh, très, pas maudit, parce qu'il a quand même fait une carrière euh, sympathique, mais mais euh, on a gagné trois sous quoi, c'était rien du tout ça. Mademoiselle, écoutez, soyez raisonnable, vous n'allez tout de même pas tirer. »« Si. »« Mais non, pas d'accord, je ne peux pas mourir, j'ai trop peur, j'ai peur de la mort. » Parce que les spectateurs dans les salles, euh, pour la plupart n'étaient pas très contents de ce qu'ils voyaient. Donc, il y avait des gens qui voulaient se faire rembourser leur place. C'est un film, on dit qu'il ne ressemble à rien. C'est vrai, il ne ressemble à rien dans le cinéma français, mais il est, on pourrait le comparer un peu au charme discret de la bourgeoisie, qui est un film aussi totalement absurde. Ce sont des gens qui doivent se re re retrouver pour dîner et qui n'y arriveront jamais. Donc, c'est quand même... Euh, parce qu'on ne fait pas du cinéma impunément. On fait du cinéma après d'autres. Et donc, c'est vrai que je n'ai pas le souvenir d'avoir été inspiré par, particulièrement par le charme discret mais enfin, quand même. C'est très facile le cinéma. Quand ça prend bien, quand les choses prennent, c'est très facile. Elles prennent rarement. La mayonnaise prend rarement. Et quand ça prend, alors bon, c'est, c'est des vacances. Quoi. Je crois que j'ai tout dit à propos de Buffet froid, euh, sauf les choses que je n'ai pas comprises moi-même. C'est-à-dire, pourquoi j'ai écrit ça Parce que c'est là où, où est le mystère. Est pas, le reste, c'est de la technique. Pourquoi j'ai écrit ça Parce que souvent, je me suis dit... Euh, par la suite, je me suis dit souvent, bon, je vais me mettre devant du papier, là je m'enferme, et en 15 heures, je vais faire un truc. Je suis jamais arrivé. Ça ne m'est arrivé qu'une fois. Alors bon, effet de surprise, euh, chance. Euh, inexplicable.